L'équation que l'on vient d'écrire s'écrit plutôt de la manière suivante, x point point plus ω0 carré x est égal à 0, avec ω0 qui vaut racine de k sur m, et qui s'appelle la pulsation propre des oscillations. Le terme propre signifie qu'il n'y a pas de frottement. Les oscillations sont donc non amorties. Ces oscillations, on les voit apparaître quand on résout l'équation différentielle du second ordre qui est ici, on obtient alors x de t égale grand A cosinus oméga 0 t plus phi. Ici, nous avons à un cosinus, mais de la même manière, nous pouvons choisir un sinus. Cela ne change pas la solution sinusoïdale. Si on met un sinus, cela va changer juste la valeur de la constante phi qui est ici, que l'on va déterminer avec la constante A grâce aux conditions initiales. En effet, dans une équation du deuxième ordre, on a deux constantes à déterminer. Ici, c'est A et Φ qui sont déterminés grâce aux conditions initiales. Ici, A représente l'amplitude des oscillations. Elle va s'exprimer en mètres, puisque x est en mètres. Et Φ s'appelle la phase à l'origine. Et d'après l'endroit où elle apparaît, elle s'exprime en radians. On peut en profiter pour avoir l'unité de la pulsation propre ω0, en effet, si Φ est en radian, alors ω0t doit être en radian, et si oméga 0 t doit être en radian et, si et t est en seconde, et eh bien on a ω0 qui sera en radian par seconde. A savoir qu'ici c'est bien l'unité de la pulsation et sa dimension correspond à un temps moins 1, on peut facilement retrouver cela avec la dimension d'oméga 0 sur la formule oméga 0 égale racine de k sur m. En effet, si on écrit la dimension d'oméga 0, on a la dimension de k 1 demi sur la dimension de m 1 demi. On sait que k était en newton par mètre, donc une force fois une longueur moins 1. Donc ça va nous faire mLt moins 2 pour la force fois longueur moins 1 puissance 1 demi sur la masse puissance 1 demi. On se rend compte alors que la masse va disparaître, la longueur va disparaître, il va rester t-2 puissance 1 demi, ce qui donne bien t-1. Revenons maintenant à notre solution et ces constantes a et phi que l'on va déterminer grâce aux conditions initiales. Les deux conditions initiales sont x de t égale 0 égale xm et la vitesse initiale qui est nulle, donc v de t égale 0 qui est x point de t égale 0 qui vaut 0. Eh bien, on a deux équations, donc deux inconnues à déterminer. tout va bien. On va pouvoir écrire que xm va être égal à a cosinus oméga 0 fois 0 plus phi, donc qui est égal à a cos phi, première équation. Et pour avoir la vitesse, il faut qu'on dérive. Donc, on va écrire x point de t d'abord égal la dérivée d'un cosinus, c'est moins sinus, donc on va avoir moins a on doit dériver ω0 t plus phi par rapport à t, on a ω0 qui sort, fois sin ω0 t plus phi, ça c'est la vitesse, et à t égale 0, on a donc moins a ω0 sin phi qui vaut 0. Donc ici, les deux les équations qui nous intéressent, a cos phi qui est égal à xm et moins a ω0 sin phi égal à 0. On voit avec cette deuxième équation qu'on on ne peut pas avoir grand A qui est égal à 0, sinon la solution est nulle, ce qui n'a pas d'intérêt. Oméga 0, c'est la pulsation des propres des oscillations, elle ne peut pas avoir leur 0, donc c'est sinus phi qui vaut 0. On a donc sinus phi qui vaut 0, ce qui nous donne φ qui vaut 0. Et si φ est égal à 0, alors dans A cos phi est égal à Xm, cos 0 ça fait 1, on a A qui vaut Xm. Finalement, la solution s'écrit x de t égale xm cosinus oméga 0 t Notons que si on avait utilisé un sinus à la place d'un cosinus, la constante Φ aurait été différente. On aurait obtenu celle-ci égale à pi sur 2. Donc, la solution aurait été égale à xm sinus oméga 0 t plus π sur 2. En effet, si on se rappelle que quand on prend le cercle trigonométrique il y a un angle ici θ, et cet angle π sur 2 plus θ, et bien le sinus de π sur 2 plus θ est égal au cosinus de θ. Donc on a bien cosinus ω0t qui est égal à sinus de ω0t plus π sur 2. On peut rajouter deux dernières choses. On a dit ici que sinus Φ égal à 0 donne Φ est égal à 0, mais la solution Φ égale π est tout à fait valable également. On peut même prendre Φ est égal à 2π, il n'y a pas de souci. Deuxième chose, on pourra rencontrer la solution de cette équation du deuxième ordre, écrite de la façon suivante, x de t égale b cosinus oméga 0 t plus c sinus oméga 0 t. Cette solution vient de la solution précédente, a cosinus oméga 0 t plus Φ, et on a utilisé la formule de trigonométrie, cos a plus b égale cos a cos b moins sin a sin b. Ainsi, on peut retrouver, avec cette formule, les valeurs de B et de C en fonction de A et de Φ. Il est temps d'observer l'allure de cette solution. Et bien, comme nous l'avons dit, nous avons des oscillations sinusoïdales. On a donc ici la sinusoïde qui a pour amplitude xm, et donc cette sinusoïde varie entre xm et –xm. On voit apparaître également une donnée importante de la sinusoïde. C'est sa période, sa période propre, c'est noté T0, puisqu'on rappelle qu'il n'y a pas d'amortissement. Et cette période est reliée à la pulsation propre des oscillations, T0 égale 2π sur ω0, donc 2π. Pour ω0, c'était racine de k sur m, donc ici, ça sera racine de m sur k. Voici l'expression de la période propre des oscillations en fonction de la masse du solide et de la constante de raideur du ressort. Au niveau vocabulaire, il faut se rappeler de quelque chose d'important. Cet oscillateur est qualifié d'harmonique, car ses oscillations sont d'amplitude constante, de période propre constante, et la valeur de cette période ne dépend que des caractéristiques du système solide ressort. On va maintenant traiter notre problème numéro 5, à savoir les oscillations verticales d'une masse accrochée à un ressort. C'est-à-dire que on se demande si si le ressort est tenu verticalement, et que la masse donc va à la position d'équilibre étirer le ressort, Déjà, on aura la même équation différentielle. Pour résoudre cela, nous allons nous baser sur un schéma. Voici le ressort dans trois situations. Nous avons le ressort à sa longueur à vide, L0. Le ressort étiré quand la masse M est à sa position d'équilibre, donc la longueur du ressort est L équilibre. Et enfin, un schéma quand le ressort est étiré, Masse M a été écartée de sa position d'équilibre et donc la longueur du ressort est L de T. Attention, ici nous avons changé la position d'origine de l'axe X, puisque dans le ressort horizontal, on avait pris la position d'origine au niveau de la longueur à vide du ressort. Ici, cette position est prise au niveau de la longueur à l'équilibre du ressort. Donc on pourra dire que le X vaut L moins L équilibre. Mais attention ici, X ne correspond pas à l'allongement du ressort. En effet, la force de rappel du ressort, la force de tension, s'écrit F égale moins K L moins L0, qui est l'allongement du ressort, fois EX. Et contrairement au ressort horizontal, cette force n'est pas nulle à l'équilibre. On voit bien ici qu'à l'équilibre, le ressort a été étiré, et donc cette force de rappel vient compenser exactement le poids pour qu'il y ait équilibre de la masse. On va donc appliquer le PFD à la masse et projeter sur l'axe OX. On a MX point, point la masse fois l'accélération, qui est égale au poids MG dirigé vers le bas, puisque l'axe est dirigé vers le bas également, l'axe OX, moins K L moins L0, qui est la force de rappel. Or, on sait que X vaut L moins L équilibre, donc on va faire apparaître ce X dans l'équation différentielle. On va obtenir MX point égale MG moins K X plus L équilibre moins L0. On va réorganiser. On obtient MX point point égale MG moins KX moins K L équilibre moins L0. Mais si on écrit la somme des forces est égale à 0 à l'équilibre, on obtient comme la force F vaut moins K L moins L0 EX. On a MG moins K L équilibre moins L0. On a remplacé le L ici par L équilibre est égal à 0. Et donc dans l'équation qu'on avait au-dessus, le terme Mg va être compensé par le terme moins K L équilibre moins L0. Cela signifie qu'on se ramène à une équation différentielle exactement identique au solide ressort horizontal. X point point plus K sur Mx est égal à 0. Cela signifie que nous avons les mêmes oscillations, mais elles ne se produisent pas au même niveau par rapport à la longueur du ressort. Au niveau du solide ressort horizontal, les oscillations étaient des part et d'autre de la longueur à vide du ressort ou L0. Alors que ici, en solide ressort vertical, les oscillations ont lieu autour de la position d'équilibre de la masse et donc de la longueur et l'équilibre du ressort.